C'est toi qui frappé une dans mon dos mais... Ils sont pas d'accord Regardez-moi les paparazzi là. Vous êtes des paparazzi non Non on est la presse en fait on fait notre travail Et il vous a rien fait on a les images Donc si vous voulez, on peut... si vous voulez je peux vous aider Je peux vous aider à clarifier la situation Puisque j'ai filmé la scène Si ça vous intéresse pour savoir lequel d'entre vous a La balle lui a fait une prise de judo N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main Ce hein. sera avec grand plaisir